Voilà. 3, 2 1 parti. -da. Allez, Allez. Waouh wow. Alors. Alors Hop ah. Ne va pas trop vite oh, hein. bah, attends. Hop. Hop. Échec de l'envoi Ah ouais oh. <rires> Votre déclaration de soutien a été soumise oh, bon. ah. C'est très facile à faire. Il y a des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas. <rires> tu veux que je t'aide Oui <rires> Alors, là on vient de remplir euh, l'ICE glyphosate. Stop glyphosate. En fait, c'est assez simple. Moi qui suis nul en informatique, même moi j'y suis arrivé. Donc il faut avoir juste son passeport ou sa carte d'identité pour mettre le numéro pour être identifié. Alors pourquoi est-ce qu'il faut être identifié ben, C'est très simple c'est que c'est une bataille qu'on a menée il y a plusieurs années pour arriver à faire modifier les textes de l'Union européenne à partir du moment où on est capable de réunir un certain nombre de signatures. À partir de ce moment où on remplit en quelques secondes ou quelques minutes, comme moi, cette page, eh bien, on peut agir et faire changer la législation. Le glyphosate, c'est un herbicide, c'est un herbicide qui occasionne énormément de problèmes de santé au niveau des agriculteurs et des consommateurs, parce qu'on en retrouve de partout. Même nous, on a fait le test avec José dans les urines et on en trouve dans les urines. Donc, il faut absolument arrêter ce produit qui est mortifère. Donc, signer comme ce qu'on vient de, de faire sur cette initiative citoyenne européenne, parce qu'il y a un enjeu majeur pour sauvegarder notre santé. Bravo. <rires> Possible. Je l'ai fait Je <rire>